Mirand, président de Réseau Entreprendre Guyane. Euh, donc euh, effectivement, j'ai passé un moment magique. Cette conférence euh, a été très participative, donc j'ai beaucoup apprécié, euh, Original Et puis, euh, des solutions concrètes. Parce qu'effectivement, euh, on propose souvent des solutions mais qui ne sont pas concrètes. Là au moins, c'est euh, des solutions qui ont été vécues. Et donc, euh, du coup, euh, ça permet d'apporter une, une vue très optimiste de la vie et de la vie d'entreprise voilà donc, comme je suis un optimiste moi-même donc euh, ça m'a parlé